Wow, ça fait tellement bizarre de rallumer cette caméra Salut la Pixie Army, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui, je vous retrouve donc dans euh, mon nouveau décor, voilà, que vous pouvez observer juste ici ça me fait extrêmement bizarre de tourner ici. Ça résonne aussi énormément et je suis désolée d'avance pour ça. J'essaye de m'approprier l'espace, ce nouvel endroit. Il va me falloir un peu de temps pour trouver mes marques, pour m'adapter au niveau du son, au niveau de l'image, etc. Donc soyez tolérants avec moi, mais je suis juste trop contente de vous retrouver ici. Toutes les vidéos que vous avez vues jusqu'ici, c'était soit des vidéos qui étaient pré-filmées, soit des vidéos que j'avais d'avance, etc. J'en avais fait une dans mon salon, La Critique du Royaume, qui a fait énormément parler. Et aujourd'hui, je vous retrouve pour mon Room Tour. Euh, je suis hyper excitée de vous montrer cette pièce, la Pixie Army, puisque c'est désormais ici que je vais filmer toutes mes vidéos sans exception et euh, c'est vraiment la pièce dont je rêvais, alors je tiens à vous préciser avant tout que la pièce n'est pas finie à 100%, euh, il reste des tableaux je voudrais mettre un canapé, tout ça tout ça mais euh, je pense que vous aurez l'occasion de revoir cette pièce dans son intégralité bien évidemment je vous ramènerai avec moi par ici je vais en profiter également pour vous parler de 2-3 petites choses, à commencer par le planning des vidéos puisque à la rentrée je suis décidée à revenir en force ici euh, comme vous le savez si vous me suivez depuis un petit moment toute cette année 2019 je suis passée à une vidéo par semaine parce que j'avais énormément de choses à gérer, c'était un petit peu compliqué et euh, là je suis motivée à blog, je vais vous refaire plein de contenu maintenant que j'ai un super espace pour filmer ça va être l'occasion de laisser parler ma créativité il va y avoir notamment donc deux vidéos par semaine, donc le mercredi et dimanche il va également y avoir euh, le retour des crash tests, je sais que ça vous a manqué la cuisine pour l'instant ça va pas être encore le cas parce que ma cuisine n'est pas du tout prête et je me sens pas encore à l'aise pour filmer là-bas, mais par contre euh, je vous promets qu'il va y avoir pas mal de crash tests, pas mal de choses drôle à voir, donc euh, j'espère que vous serez au rendez-vous je vais également vous faire plus de vidéos cinéma je pense, plus de vidéos parc enfin bref je vais m'éclater, j'ai l'espoir également d'ici la fin de l'année euh, d'ouvrir un podcast sur la chaîne, donc j'espère que ça vous plaira n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des thèmes en particulier que vous aimeriez voir, des vidéos euh, que vous attendez avec impatience je, je suis à votre écoute donc euh, la Pixie army c'est le moment où jamais de se lâcher vous allez également le voir euh, la charte graphique de la chaîne va évoluer donc là vous pouvez le voir à travers le décor il euh, y a également du coup ma nouvelle photo de profil que j'ai mis il y a quelques semaines maintenant sur la chaîne, il y a le nouveau générique, voilà donc euh, j'attends vraiment tous vos retours, n'hésitez pas à me dire si ces changements vous plaisent etc, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'excitation et j'espère que vous serez au rendez-vous, que ça vous plaira, je compte sur vous pour avoir toujours plein de retours euh, extrêmement constructifs, c'est ce qui me permet d'avancer mais euh, je suis motivée à bloc et euh, cette rentrée, ça va être la la lapicière. Bref, j'ai assez blablaté. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous emmener avec moi. Et euh, bah, on y va Ça y est, c'est parti Je vous retrouve donc par ici. Ce que je vais faire, c'est je vais vous faire d'abord un premier tour global de la pièce. Donc ça, c'est mon espace tournage. Là, c'est une partie du mur qui a encore besoin de travaux. Là, on a l'arbre à chat de clochettes. Ici, il y aura un canapé à terme et... Là, on a du coup toute ma bibliothèque que j'ai réagrementée et qui est donc du coup plus grande que d'habitude. Hop. Le tapis. Et ici, on a mon bureau, mais euh, qui va être déplacé pour être en plein milieu de la pièce. Donc je commence par vous présenter l'espace de tournage. Pour l'instant, là-haut, il n'y a rien, mais bien évidemment, elles vont être utilisées, ces étagères. Ne vous inquiétez pas pour ça. Donc les murs ont été repeints en bleu lavande et j'ai mis des autocollants euh, par-dessus que j'ai acheté sur Etsy que je vous avais montré dans mon précédent haul. Et là, on a du coup toute mon étagère Toy Story Collection. À gauche, nous avons donc l'Empereur Zurg que je rêvais d'avoir depuis très longtemps. Ce que vous voyez là, la petite fusée, c'est un set de gomme que j'ai acheté sur Shop Disney. Là, le monsieur hérisson, il vient de chez Insta Chineuse, donc je l'ai acheté d'occasion. Là, on a le Lotso, version Toy Story Signature Collection en anglais. Si vous regardez mes hauls, vous les connaissez hein, déjà, tous ces produits. Forky qu'on m'a offert pour mon anniversaire. Alors, les deux monsieur patates que vous voyez devant vous, euh, les tout petits, c'est des jouets <rire> Happy Meal. Et juste derrière, vous avez donc du coup monsieur et madame patate. Monsieur Patate c'est un mug qui était vendu au Disney Store pendant un certain moment, je crois qu'il est plus vendu maintenant, et qui me rappelait notamment euh, l'attraction en Californie de Toy Story Mania, et juste derrière vous avez Madame Patate, et la Madame Patate elle vient de Tokyo Disneyland. Juste là c'est Buzz l'éclair vers son Toy Story Signature Collection que j'ai laissé debout, contrairement à Woody et Jessie que je préférais avoir assis. Là, on a du coup Zigzag que j'aime d'amour et qui est une figurine que j'avais achetée sur Amazon. Vous avez également le ressort sur le côté. Monsieur Bayonne, qui m'avait été offert par Wapi euh, dans le premier swap que j'ai fait sur ma chaîne. Et juste là, vous avez du coup Pile Poil, qui était aussi un Toy Story signature collection que j'ai eu pour Noël. On passe à présent à la partie euh, tournage, donc celle que vous verrez en background de mes vidéos. Vous ne verrez pas tout, malheureusement. Vous verrez pas tout malheureusement, parce qu'il bah, y a ma grosse tête devant, mais euh, voilà ce que ça donne. Donc La lumière que vous voyez au fond vient de chez Primark, elle n'est plus vendue depuis. Juste devant, vous avez une figurine euh, de Shop Disney. Elle a plus d'elle, c'est normal, clochette euh, s'en est chargée. On me demande très très souvent, la Luxo Ball vient de chez Pixar vous avez également euh, des petites guirlandes lumineuses, ce sont des têtes de Mickey, oui oui j'ai poussé le vis jusque là, euh, elle vient de chez Primark. Là on a la baguette qui m'avait été offerte par Bass, qui est gravée à mon nom et qui est un exemplaire unique. Les oreilles de la Magical Pride, le but c'est de changer les oreilles régulièrement, j'aimerais bien que le background évolue en fonction des saisons etc. Et là, du coup, on a la pomme d'Aribas avec derrière donc, les coffrets euh, que je collectionne, qui ne sont pas vendus en France, qui sont vendus dans les parcs américains. Et dedans, vous avez des cartes postales. Voilà, donc vous avez différentes répliques. Vous les verrez par la suite euh, dans ma vidéo, si jamais vous les avez jamais vues. Mais je les trouve trop trop belles. En dessous, donc, on a cette tassie qui vient de Tokyo Disneyland et que j'adore. J'ai mis une petite plante à l'intérieur. Là, on a mes Tsum Tsum de Vise Versa. Mon chapeau Walt Disney World euh, à l'arrière qui est gravé euh, à mon prénom. Les aliens, euh, ce sont les Toy Story Signature Collection. Dingo et Max c'est parce que c'est l'un de mes films préférés, un de ceux qui a marqué mon enfance euh, et donc c'est un carnet de shop Disney et juste là vous avez le château de Disney de Paris avec quelques petites lumières à l'intérieur, je trouve ça très très joli. Alors pour mon bureau rien de très intéressant à vous montrer si ce n'est euh, cette petite lampe qui est donc du coup inspiration Pixar et vous avez ici une luxo ball donc c'est une petite boîte à bonbons que j'avais acheté euh, au shop Disney euh, japonais. Et juste devant, vous avez Monsieur Mince que j'ai eu dans mon Happy <rire> Passionnant. Pour continuer avec les petits détails Pixar, puisque ma pièce est sur le thème de Pixar et Disneyland, donc j'ai customisé mon... mon disque dur externe, voilà. Là, vous avez le petit pince de Mrs. Renard que j'ai mis de côté pour le mettre bientôt. Une carte qui m'a été offerte par une membre de la Pixie Army. Et juste ici, vous avez du coup un cadeau que j'avais adoré à l'époque, qui m'avait beaucoup touchée. Donc c'était une membre de la Pixie Army qui était partie à Shanghai Disneyland et qui m'avait ramené ça. Voilà, et je l'ai gardé depuis comme poids crayon. Donc je vais faire bibliothèque par bibliothèque, histoire de tout vous montrer. Parce que j'ai vraiment bien changé les espaces. En fait, entre l'ancien endroit où je tournais et là, il y a une bibliothèque supplémentaire qui est celle-ci. Donc là, vous avez donc euh, une petite boîte, comme je vous en parlais tout à l'heure. Donc là, c'est Mary Poppins. À côté, vous avez cette figurine que j'adore. Euh, c'est une euh, grande Gester collection, euh, édition numérotée, etc., qui est assez rare maintenant. Là, j'ai fait tout un espace euh, Funko Pop parce que je ne sais pas trop où les mettre. Juste en dessous, là, vous avez donc du coup ma nouvelle collection euh, Pixou. Je me demande si je ne vais pas acheter une figurine Picsou euh, pour la mettre avec. Donc, c'est des numéros euh, que je collectionne. Donc ici, ça vous rappellera sûrement des souvenirs, c'est mon étagère qui a migré, donc elle est ici. Un peu plus bas, c'est du bazar. Là du coup, vous avez le popcorn bucket de euh, Buzz l'éclair qui vient de Tokyo Disneyland, mais là honnêtement c'est du bazar, j'ai pas encore aménagé. Hein. À droite, c'est ce que je dois vous présenter dans mes prochains halls, donc que je mets un petit peu de côté. Là, on a du coup euh, toute une étagère rouge, puisque j'adore trier par couleur, voilà, c'est mon obsession. Euh, et donc vous avez du coup quelques-uns de mes livres, avec ici Jack Jack, qui m'avait été offert par Alex D.D.L. polémique. Et ici, vous avez un espace pour clochette. Ça me rappelle beaucoup, euh, pour ceux qui connaîtront la référence, Chine Assez ferbe voilà. <rire> et euh, c'est un peu le QG de clochette. Donc là, on a une étagère spéciale, avec tous les livres que je n'ai pas encore lus, et comme vous pouvez voir, il y en a pas mal. Juste au-dessus, on a du coup une étagère un peu euh, décorative. Donc la lampe vient de chez Primark. Et là, vous avez quelques livres. Ceux qui sont en dessous de la lampe, à part le bel au bois dormant, c'est des livres Phantom Manor, enfin Haunted Mansion, qui sont en anglais. Là, on a du coup toute mon étagère euh, bleue. À l'intérieur du carton, c'est une horloge que je n'ai pas encore accrochée. Voilà. Comme je vous le dis, je suis encore en train de faire mon emménagement. Là, on a ma partie Cendrillon, puisque c'est l'une de mes princesses préférées. Rien de nouveau depuis euh, les précédents home tours. Et au-dessus, on a du coup les livres qui sont trop grands pour entrer dans les autres étagères. Ensuite, ça, ça n'a pas bougé, c'est l'étagère pour vos cadeaux, que j'ai bien cachée cette fois-ci. Une petite boîte de Pinocchio. Mes Tsum Tsum de euh, Dingo et Max, que j'avais pas accroché jusqu'à présent. Donc je suis contente de les avoir sortis de la boîte. Là, c'est encore une grande gestère. Alors ça, c'est en travaux, clairement. <rire> c'est en chantier parce que je ne sais pas trop comment l'aménager correctement. Mais euh, voilà, donc c'est mes livres de couleur blanche. Et j'ai cassé ma... la chaussure que vous voyez juste ici. C'était euh, celle d'Aurore de Disneyland Californie pour les 60 ans. Je l'ai pétée donc il faut que je la refasse. Ça, c'est une étagère <rire> là-haut. <rire> voilà. Je pense que ça se voit à peu près et en fait euh, j'ai laissé de l'espace surtout parce que je veux acheter la figurine que je vous ai montrée du coup dans mon vlog shop Disneyland Paris. Donc euh, j'attends qu'elle arrive. À gauche, on a les romans euh, dérivés des histoires Disney. Une petite boîte cendrillon, c'est très pratique pour cacher le bordel derrière. Et là, du coup, on a une étagère euh, Alice au Pays des Merveilles qui est nouvelle pour le coup. Donc, les petites tasses, elles viennent de Tokyo Disneyland et de Walt Disney World. D'ailleurs, pour ceux qui me suivaient déjà à ce moment-là, vous vous rappellerez sûrement euh, de l'anecdote de la théière que j'avais dû ramener dans la valise. C'était une sacrée galère. Tout à droite, vous avez une illustration de ma chère Estelle Eric, vous voyez juste ici. Une petite boîte à l'arrière et... Ici, c'est la boisson <rire> que j'avais voulu ouvrir avec Betty et que j'ai jamais réussi parce que j'avais pas d'ouvre-boîte. Et en final, j'ai plus envie de la garder comme décoration. Ici, on a les livres de couleur noire avec des beaux mallevs d'Inside Out qui sont bien évidemment périmés depuis. Et là, à gauche, on a du coup toute la collection des Art of by Chronicle Books et j'ai mis mes tsum tsum au-dessus. Je trouvais que ça rendait pas mal. Donc c'est que des tsum tsum pixar. Hop, on descend un peu plus bas avec euh, du bazar, des trucs pour les crash tests et des albums photos. Et là, on a la partie plus albums euh, pour enfants, etc. Voilà ma pixie army pour cette vidéo room tour. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles sont vos pièces préférées, ce que vous avez aimé ou pas. Je suis pas trop trop rentrée dans le détail non plus parce que bah, j'ai déjà fait deux autres room tours sur ma chaîne. Et même s'il y a de nouvelles pièces dans ma collection, globalement, c'est à peu près la même chose. Donc bon, j'ai essayé de, de faire court et concis, mais euh, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Je vous aime. Bisous, bisous, bisous. Ça fait trop bizarre de le faire ici pour la première fois. Alors, en bonus, qu'est-ce que je peux vous dire Je vais vous raconter une petite anecdote. Il y a quelques jours, euh, j'ai ouvert ma boîte aux lettres et j'ai reçu un colis de Disney que je n'attendais pas du tout. Et en fait, c'est un colis sur le thème du Roi Lion avec un challenge à remplir et donc du coup je me suis donné la mission personnelle de remplir ça en vidéo donc euh, préparez-vous <rire> euh, je pense que ça va être très marrant il y a un défi avec clochette et surtout il y a un truc que je redoute énormément c'est que j'ai reçu une sucette avec des insectes à l'intérieur, que je vais devoir manger. Je sais que vous allez prendre énormément de plaisir à ça, donc euh, j'espère que euh, que ce sera pas trop dégueu, qu'on sentira pas le goût des insectes, ça me répugne d'avance. Et puisqu'on est entre nous, n'hésitez pas à me dire également dans les commentaires euh, le type de vidéo bonus que vous aimeriez voir par ici. Je suis preneuse. Bisous